On reçoit le RQ-Flex 10+, hein, euh, plus. Et bien, il vient avec ce qu'on appelle un kit de calibration initiale hein, qui est dans ce, dans ce sachet. Un kit de calibration initiale avec un, une petite pièce de remplacement qu'on qu peut mettre surtout sur, le, sur la chambre de mesure euh, avec euh, languette euh, langue et réflexe du camp. Euh, Mais ce qui est intéressant ici, qu'il faut noter, c'est que ça vient avec un coude. Un coude pour la calibration initiale et c'est marqué là dessus recalibration et puis euh, une bandelette blanche complètement blanche pour la calibration initiale alors ça ça n'a rien à voir cette, ce code barre n'a rien à voir avec le code barre que euh, l'on trouve dans chaque boîte reflectocante qui a un code donc il ne faut pas confondre les deux. Euh, calibration initiale, on va utiliser le kit de calibration initiale et pour pouvoir introduire euh, une méthode précise de mesure pour un, un, un jeu de languettes, il y a un code barre qui est là-bas aussi et il faut calibrer l'appareil pour ça. Et ce sont ces différents codes barres ou différents ions qu'on veut mesurer qui vont être mémorisés. On peut mémoriser jusqu'à 5 positions ici sur l'appareil. Donc, Pour la calibration initiale, on va utiliser ces deux éléments. Pour la calibration initiale, le code que vous voyez là, qui vient avec le kit de calibration, ce sachet, et puis cette languette que l'on voit avec bordure biseautée, bordure que je dois tenir entre mes doigts, cette languette blanche, qui ressemble beaucoup en taille, hein, aux languettes de mesure même, réflecto Alors, ce que je vais faire, je prends l'appareil, je vais ouvrir le compartiment de mesure, avec la chambre de mesure que j'ai déjà placée là-dedans, -là, qui est faite pour les languettes, ça c'est pas fait pour les cuves. Et donc, je vais mettre l'appareil en marche, avec ON, là et je vois apparaître sur l'affichage qu'il y a F50, ça veut dire qu'il y a 50 positions, je n'ai rien euh, stocké comme données encore sur, ce, sur cet appareil, il y a 50 positions qui sont toujours disponibles et donc ce que je vais faire j'introduis d'abord la, la languette de recalibration qui est là je l'introduis à l'intérieur et je vais pousser en sens, dans le sens de la petite flèche on voit il y a une petite flèche là, je l'introduis et je pousse jusqu'à buter à l'intérieur. Hein? Voilà. Et il y a cal qui apparaît sur l'écran. On le voit bien. Et maintenant, je vais introduire... Il faut prendre soin que la languette soit vraiment bien propre. Je vais introduire la languette en poussant dans le sens de la flèche pour libérer l'ouverture, hein? euh, le compartiment, la chambre de mesure. Je pousse jusqu'à aussi buter buter à fond. Et je relâche. Si je relâche maintenant... Pour faire le, la calibration, je vais appuyer sur Start. Une fois que j'appuie sur Start, j'attends. Et puis, il y a un bruit, euh, qui est un petit bruit qui s'est fait. La, la calibration initiale est terminée. Il n'y a, a pas d'affichage, il a pas plus d'affichage. Maintenant, je peux enlever les éléments.